Bonjour à tous et bienvenue dans cette série. Alors, je dis série parce que euh, ça a été réclamé euh, plus d'une fois. Donc, je vais démarrer ici une série avec vous. Euh, et on va, étape par étape, sur plusieurs épisodes, euh, bah, constituer un jeu complet. Et ce jeu va être Space Invaders. Alors, Space Invaders pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est un jeu qui n'est pas du tout récent. Mais en tout cas, il va être intéressant de le reproduire, en tout cas de, de s'y rapprocher. Alors, c'est un jeu euh, développé par une société japonaise qui s'appelle Teito. Alors, pour ceux qui ont connu euh, les premières consoles et autres, et, euh, et euh, les vieux ordinateurs bah évidemment c'est sorti en 1978 sur les bornes d'arcade et après ça a été porté sur plusieurs plateformes notamment euh, je vous dis certaines consoles de l'époque euh, et aussi euh, ensuite des versions pc et autres donc on va voir qu'il est assez euh, intéressant de pouvoir reproduire euh, ce jeu Space Invaders dans Unity parce que ça va nous permettre en fait de pour aux débutants de, de vraiment voir comment tout ça fonctionne. Alors évidemment je vais ici axer euh, cette série sur les, pour les débutants mais euh, évidemment on va pas trop aller dans, dans les choses de base. Donc il faudra quand même avoir quelques petites compétences mais en tout cas en cherchant après vous allez pouvoir vous débrouiller. Donc pour ce faire, j'ai démarré un nouveau projet ici euh, avec Unity. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai ma sample scene qui est vierge et j'ai déjà ici créé deux dossiers. Donc un dossier sound qui contient un fichier audio, qui est tout simplement ici le tir, et un dossier sprite qui contient une planche de sprite. Donc on va tout de suite s'intéresser à la planche de sprite. Alors je tiens à dire que ces ressources, vous les avez ici euh, en téléchargement euh, depuis l'article du site. Donc pour ceux qui ne le savent pas, bon, je suppose que vous le savez maintenant, mais il y a un site internet, upln.fr, et euh, là vous avez certaines news, des tutos écrits, euh, pas mal d'autres choses, et notamment je reviens souvent, euh, j'introduis souvent les, les tutos vidéo que je fais euh, sur euh, ce, ce site. Donc n'hésitez pas à aller récupérer les ressources pour reproduire le projet, et je mettrai aussi à disposition à chaque fin euh, ici de, de session en fait, de cette série, euh, un package contenant euh, le résultat ici que vous voyez à l'écran. Donc on va s'occuper dans un premier temps euh, du Sprite Sheet. Alors on va le sélectionner et évidemment le Sprite Sheet, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez voir que c'est tout simplement ici, si je fais un double clic, une image. Bon là elle est sur fond blanc donc on ne voit rien, mais on peut voir ici qu'en en fait on a euh, des sprites blancs en fait, de, euh, de tirer du jeu Space Inventors. Donc ce qu'on va faire, on va les découper parce qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de sprites les uns derrière les autres. j'aurais voulu vous le montrer en aperçu, mais ce n'est pas tellement possible. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner ici euh, notre sprite. Notre planche on va aller ici au niveau de l'inspecteur et on va ch choisir ici texture type euh, 2d ici anyway et euh, on va choisir ici en sprite mode multiple parce que j'ai plusieurs ici euh, sprites sur ma planche donc je vais faire cliquez ici sur Sprite Editor, et on me dit que je dois appliquer, donc je vais appliquer, peu importe. Donc là, vous pouvez voir que bah, c'est pas terrible, parce que c'est blanc sur un fond transparent, on ne voit rien. Bon, peu importe, parce qu'Unity est assez euh, intelligent, ici, si vous cliquez sur Slice, vous laissez le type automatique et vous ne touchez à rien, vous faites un Slice, vous allez pouvoir observer, alors ici, ce ne sera pas très visible, mais des, euh, un contour blanc au niveau euh, de mes sprites. Alors, ce n'est pas très visible, mais on va faire ici un Apply, et là, euh, on va pouvoir observer que si maintenant, on quitte... On va pouvoir observer que j'ai ici maintenant tous mes sprites qui sont découpés. Alors plus ou moins bien. Mais moi ce qui va m'intéresser, bon, c'est quelques sprites, on ne va pas tous les utiliser. Mais au moins ça nous évitera de chercher beaucoup là-dessus. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le vaisseau. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va déjà le positionner ici. Donc on peut voir qu'on va le positionner sur l'écran. Alors sa taille, on y reviendra un peu plus tard, mais pour le moment on va le positionner ici, on, on s'occupera dans cette vidéo essentiellement du player. Donc ce que je vais faire, cet objet ici, je vais le renommer et je vais l'appeler player, comme on a l'habitude de le faire. Alors Pendant que j'y suis, je vais lui mettre tout de suite le tag player qui est créé ici par défaut, même si dans un premier temps ça va pas servir, mais il y a de bonnes, euh, c est de bonne, enfin, c'est vraiment une bonne pratique ici euh, d'aller ajouter le tag tout de suite parce qu'on risque de s'en servir par la suite, ça nous évitera de revenir. Donc voilà pour ma planche de sprite, elle est prête, j'ai récupéré ici mon modèle. Alors on a pu voir que dans le jeu Space Invaders, on va ici lui affecter une couleur, donc pour ça rien de plus simple, on va tout simplement changer la couleur. C'est l'intérêt ici d'avoir un sprite blanc, c'est que je vais pouvoir par exemple ici choisir de lui appliquer un vert plutôt comme ça. Donc je vais aussi pouvoir modifier sa taille donc ça c'est à vous de voir pour le moment c'est peu importe on va développer ici que le player donc on reviendra là dessus ensuite Alors, il est possible qu'on revienne sur ce player ici euh, dans les vidéos suivantes parce que euh, vous allez voir mais vous allez comprendre je vais vous expliquer à chaque fois au fur et à mesure donc on va se positionner à peu près ici dans le bas de l'écran et comme on a le repère on va le mettre au centre comme on peut le voir ici si je zoome j'ai bien ici mon repère et on peut voir que si je suis au centre donc c'est parfait on n'est pas au millimètre près non plus donc, j'ai ici créé euh, bah, mon objet player et c'est parfait. Maintenant, on va s'occuper tout simplement de pouvoir le contrôler. Parce que dans le jeu Space Invaders on peut aller à gauche et à droite. Donc, on va créer ici un dossier, un nouveau dossier, qu'on va appeler script au pluriel. Et dans de ce dossier, on va y créer tous nos scripts. Alors, ce sera un peu plus simple. C'est une hiérarchie ici pour ranger euh, ces scripts. Mais moi, je vais le faire comme ça. Donc, je vais créer un script C-chart et je vais l'appeler euh, player-contrôleur. Voilà ce qui sera assez euh, facile à comprendre. Et donc je sélectionne mon objet player. Et maintenant ce script, même s'il est vide pour le moment, je vais l'affecter ici à mon player. Donc je le glisse et là on peut voir que j'ai bien le player controller. Donc maintenant ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement éditer ce script pour pouvoir déplacer notre player. Donc pour ce faire, bah, on va tout simplement faire un double clic ici euh, sur le, le script. Ou alors directement ici, peu importe, c'est exactement la même chose. Vous pouvez voir votre IDE qui va s'ouvrir. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir modifier ce script. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est déplacer notre personnage, notre ici euh, player, euh, de gauche à droite. Alors, pour ce faire... On va avoir besoin ici, euh, on va utiliser la transform et on va la modifier avec le getAxis. Alors là, je vais encore une fois pas trop aller dans le détail, je vais vous expliquer, mais pour ceux qui sont vraiment perdus, allez voir euh, ma vidéo correspondant ici euh, au getAxis et au déplacement du player. J'en ai fait quelques-unes. Donc je vais vous l'expliquer quand même ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est déclarer euh, déjà une variable de type vector 2 qui va s'appeler euh, position. Alors on va l'appeler position player. Euh, pourquoi Parce qu'elle va stocker en fait au démarrage tout simplement ici la transforme de mon player. Donc je vais le définir en disant que position player est égal à transform.position. Donc c'est la position ici de, de mon player au démarrage de la scène. Donc je vais m'en servir ensuite pour euh, modifier cette position player. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors ce que je vais faire ici euh, au niveau... De l'update, on fera une méthode ensuite pour la sortir de l'update pour que ce soit plus lisible, mais on va tout simplement ici modifier position player et sur l'axe X. Parce qu'il est bien évident que dans mon jeu, je dois pouvoir me déplacer ici de la gauche vers la droite, mais pas du haut vers le bas. Donc c'est pour ça que j'utilise la transform position et le vecteur 2, il y a d'autres solutions, mais là vous allez voir que c'est un moyen assez simple d'arriver à ces fins. Donc on va tout simplement dire que position player, on va le redéfinir. Et on va utiliser simplement x, pas y, parce qu'on ne peut pas monter. Et on va dire que c'est plus égal à quoi ben On va additionner tout simplement input.getAxis. Et là, on va aller chercher l'axe horizontal, qui est euh, l'axe paramétré par défaut dans Unity, qui correspond aux flèches gauche et droite de votre clavier. Et on va multiplier ça par évidemment time.deltaTime. Et on va multiplier ça par une vitesse. Par exemple ici euh, 5 float. Alors évidemment pour que ce soit mieux on va créer ici une variable qui peut être accessible depuis l'inspecteur ou pas. Mais comme on ne va pas modifier la vitesse de déplacement dans ce jeu là normalement on n'en a pas besoin. Donc je vais déclarer ici une float qui va être speed et qui va être égale à 5 float. voilà. Et évidemment ici je vais modifier ça par speed ce qui sera un peu plus simple. Si je dois modifier ici j'irai modifier la variable de déplacement, de vitesse de déplacement. Donc ça c'est parfait, sauf que ça ne fait rien, c'est-à-dire que ça modifie ici ma, ma position player X, euh, mais euh, ça agit pas sur mon transform. Donc je vais faire la manœuvre inverse, c'est-à-dire que au lieu ici de d'assigner dans position player la transform position, maintenant dans la transform position, je vais assigner position player, tout simplement. Alors. J'ai pas besoin de mettre autre chose parce que je vous rappelle que c'est un vecteur 2 et la transforme position c'est un vecteur 2 aussi. Donc, du coup, ici ce qui va nous permettre de modifier que x. Donc, si j'enregistre et qu'on retourne au niveau d'Unity, qu'on lance notre scène, on va pouvoir observer que je ne déplace bien de la gauche vers la droite. Alors le seul souci à ce système, c'est que là, on pouvait voir que je sors de l'écran. Et ça, c'est pas bon. Alors il y aurait, aurait d'autres façons de faire, on pourrait mettre des colliders, des choses. Mais le plus simple, étant donné qu'ici, c'est un jeu euh, rétro, on va le développer, je vous conseille de le mettre en 16 neuvième, parce qu'on va se servir ici, vous pouvez voir, des limites X. C'est-à-dire que si je sélectionne mon player et qu'ici, je vais tout à fait à gauche, on peut voir que mon X part dans les valeurs négatives et il s'arrête à peu près, on peut voir à moins 8,2. Si je vais dans l'autre sens, en toute logique, ça devrait être la même chose, mais en positif. parce que je suis au centre. Donc on peut voir que je suis à moins 8.24. Donc ce que je vais faire, je vais me servir ici, je vais contraindre sur X à ne pas déplacer, tout simplement à dépasser ici 8.2, que ce soit d'un sens ou dans l'autre, négativement ou positivement. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire Je vais utiliser ici une nouvelle variable qui va être de type float et qu'on va pas modifier non plus. Donc je vais l'appeler limite X et je vais dire qu'elle est égale à 8.2 float, ce qu'on a vu ici, c'était la limite que j'ai récupérée ici à l'écran. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est contraindre ici euh, ma transforme position, à, enfin en tout cas à position player, à ne pas dépasser ici euh, sur x 8.2 et moins 8.2. Donc qu'est-ce qu'on va faire ben, On va tout simplement utiliser, euh, on va redéfinir position player euh, point x et on va utiliser la bibliothèque qui s'appelle matf euh, matf. Point, et là on va utiliser clamp. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai encore une vidéo là-dessus, allez voir la bibliothèque Matef, je, je vraiment, je la détaille en, en profondeur dans mes vidéos. Cherchez faites une recherche avec Matef au niveau de la chaîne YouTube ou sur le site internet, vous allez le trouver. Donc, qu'est-ce que demande Clamp La valeur qu'il faut, on va dire, entre guillemets, clampé. C'est-à-dire, clampé, ça veut dire qu'on va la laisser entre un minimum et un maximum qu'elle ne pourra jamais dépasser. Donc, on va dire, bah, c'est de nouveau position player, c'est lui-même. Et là, les deux arguments, c'est le minimum qu'elle peut avoir et le maximum. Eh bien, on les connaît vu que c'est limite x. Sauf que là, c'est négatif. Donc, on va faire moins limite x. Et ici, on va faire limite x. Ça, ça va suffire, comme vous pouvez le voir. Alors, par contre, ici, attention, c'est pas position player tout court, c'est point X, parce que le mathef, en fait, de toute façon, ne, pourrait, ne peut agir que sur un flot. Donc, j'enregistre ici mon code et maintenant, si on observe, qu'est-ce qui se passe On va pouvoir observer que je vais bien à gauche et je m'arrête ici. Vous voyez que j'ai toujours le bouton enfoncé et idem à droite. On va pouvoir observer que je m'arrête bien là. Donc là, je ne sors plus de l'écran, c'est parfait. Alors, pourquoi je vous ai dit de le mettre en 16,9 Parce que là, du coup, le ratio aura de l'importance. Parce que regardez, si je mets ici en 4 tiers, bah, vous allez voir que mes limites ne sont plus les mêmes. Et eh oui, évidemment. Regardez. Je démarre toujours de 0 du centre de l'écran, mais euh, la valeur n'est plus la même. Donc là, on va forcer notre jeu en 16 neuvième. De toute façon, c'est un petit jeu, donc soit on le force en 16 neuvième, même en plein écran, soit euh, si on fait une, une version WebGL, de toute façon, on va être limité à un ratio. On forcera le ratio en 16 neuvième. Donc voilà, ça c'est réglé. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir On peut observer que maintenant, on sait se déplacer, on a la limitation. Alors, on va euh, tout de suite créer euh, ce qu'on appelle ici... Enfin, on va, on va créer un... On va instancier un objet pour le tir. Voilà. Je pense que ce sera plus simple. Donc, on va créer ici un nouvel objet 2D de type sprite. On va l'appeler ici bullet... Player, alors je l'appelle Bullet Player parce que c'est destiné au player, rappelez-vous dans notre jeu je pense que nos ennemis par la suite vont nous tirer dessus, donc je suis prévoyant, je préfère ici mettre Bullet Player, donc au niveau de Bullet Player ce que je vais faire je vais lui assigner un sprite, alors je pourrais mettre n'importe quoi c'est d'ailleurs ce que je vais faire, mais on va, on va pouvoir prendre par exemple ça, on va prendre un carré, voilà, sprite sheet, voilà. ce qui nous donne un petit point à l'écran, on peut le voir en bas. Alors, ce qui n'est pas terrible au niveau de, de ce c'est qu'on va le modifier sa taille. On met comme on veut, on ne on colle pas complètement ici euh, au design du jeu, mais on pourrait, vous voyez, le mettre plus gros, plus fin, voilà, moi je trouve que ça c'est assez sympa. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est euh, cet objet, je vais en, par la suite l'instancier à la sortie du canon. Donc, ce que je vais faire, je vais le positionner n'importe où, peu importe, pour le moment, ça n'a pas vraiment d'importance. Et euh, ce que je veux, c'est quand il soit instancié, c'est-à-dire qu'on va l'ajouter dynamiquement à la scène à un endroit précis à partir du moment où on appuie sur une touche, notamment ici Space, bah, on va l'instancier à cette position, par exemple. Et on veut qu'à l'instanciation, bah, il monte, c'est un tir vers les players. Donc, pour ça, on va créer un nouveau script. Donc, on va aller dans Script, et on va créer un c -Sharp script, et on va l'appeler euh, Bullet Player, voilà. Et on va l'assigner, évidemment, à ça. Alors, pour que ça fonctionne, on va utiliser euh, ce qu'on appelle Add Force sur son Rigid Body. C'est-à-dire qu'on va lui appliquer une force sur son Rigid Body. Donc ce que je dois faire pour ça, déjà, c'est lui ajouter un Rigid Body 2D. Donc je lui ajoute un Rigid Body 2D. Et ce que je dois faire, c'est modifier la Gravity Scale. Parce que si je fais Play maintenant, vous allez pouvoir observer qu'il va chuter au sol, ce qui est tout à fait normal. Donc je vais ici modifier la Gravity Scale à 0. Ce qui me permettra ici d'avoir un objet qui reste sur place parce qu'il n'est plus soumis à la gravité. Je peux le déplacer, il n'est plus soumis à la gravité. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce que je dois faire, je vais éditer son script. Et là, moi, ce que je veux faire, bah, c'est tout simplement euh, lui appliquer la force vers le haut, comme je vous l'ai dit. Donc on va avoir besoin de variables, évidemment, des variables assez classiques. Donc on va les mettre en public pour pouvoir justement arriver dessus, enfin, pour pouvoir les modifier dans l'inspecteur. Encore une fois, je vous explique, le champ sérialisé. Donc on va lui appliquer une force et on va lui mettre en float. Donc on va mettre 600 float, ce qui me semble assez correct et ce sera modifiable. Et ensuite, j'aurai besoin euh, d'une autre variable qui va s'appeler destroy time alors je sais pas si je vais garder ce système là tout au long du jeu mais en tout cas là on va faire comme ça et on va mettre trois flottes on même pas trois flottes ça va être beaucoup trop long on va mettre une flotte donc euh, j'aurais besoin aussi d'une autre variable qui va être de type rigid body 2d et on va l'appeler rb alors au start ce que je peux faire ou à l'awake hein, d'ailleurs c'est mieux de le faire à l'awake on va ici définir rb on va dire RB c'est égal à quoi bah, ça va aller chercher le composant sur l'objet qui s'appelle Rigidbody 2D. Ce qui me permettra de ne pas la signer à chaque fois. Au niveau optimisation, c'est mieux. Et maintenant, je peux agir sur RB. Alors, au start maintenant. Parce que là, je dois le faire au moment où euh, l'objet est instancié. Donc à son start. Donc je vais prendre mon Rigidbody. Et je vais lui appliquer add Force. AddForce. Force, ça demande dans un premier temps la direction. Donc ça va être le vecteur 2.e par rapport à où je me trouve. C'est vers le haut. Et je vais multiplier ça par la force. Ce qui me permettra de le balancer vers le haut. Ensuite, je veux qu'il soit détruit. Donc, je vais faire un destroy donc de mon GameObject. Ici, celui qui est sur le G. Et ici, je vais choisir un temps. Ce temps, on l'a mis. C'est-à-dire que ça va y avoir une petite temporisation. Ici, j'ai mis une flotte. Donc, je veux qu'il soit, à partir du moment ici où je le lance au start, ben, je fais un destroy, je programme un destroy à partir de ce moment-ci dans une seconde. Parce que c'est défini ici. Donc, si on essaye ça maintenant... On va pouvoir observer que j'ai bien ici euh, donc mon destroy time et 600. Et si je fais play, on va pouvoir observer que mon projectile part bien vers le haut. C'est parfait, il est bien détruit à un moment donné. Donc maintenant j'ai mon préfab, on va dire. Alors la dernière chose, c'est qu'ici, enfin non on va le faire après. Donc j'ai mon préfab. Alors moi je vais stocker mon préfab, évidemment, et je vais créer un dossier que je vais appeler prefabs. Je vais l'ouvrir et je vais glisser mon bullet prefab dedans. J'en ai plus besoin ici. Maintenant, c'est fait. J'ai plus qu'à l'instancier. On peut voir que ça fonctionne. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est au niveau de mon player, lui indiquer la zone d'éjection. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Et moi, je vais faire ici. Je vais créer un empty qui sera enfant de mon player. Cet empty, je vais l'appeler ici, euh, eject pour la zone d'éjection, comme vous voulez. Euh, donc... Cet empty, je peux lui assigner ici un petit repère, ce qui nous permettra de voir où il est. Donc je vais juste le monter au-dessus du canon. Évidemment, étant donné qu'il est enfant, cet objet éjecte va suivre le player. Je vous le prouve si je fais play. Et que maintenant je vais à gauche, on peut voir qu'il suit bien le player. Donc ça me permet d'avoir une zone assez précise de la zone d'éjection, voilà, qui est ici. Maintenant, je dois modifier mon script pour pouvoir tirer. Alors ça, ça se passe dans le player controller. Donc on retourne au niveau des scripts et dans le player controller, ce qu'on va faire au niveau de l'update. Alors, comme on va avoir plusieurs choses dedans, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est créer ici une méthode privée qui ça va être, par exemple, euh, movePlayer. Voilà. Euh, dans cette méthode, on va y stocker ici tout le code qu'on a fait. On va le supprimer et on va le coller là. Et ici, évidemment, ce qu'on va faire, on va appeler movePlayer. Alors, ça, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus lisible comme ça. Maintenant, ce que je dois faire... C'est créer une méthode qui va me permettre de tirer. Donc je vais l'appeler ici, euh, alors bah, shoot évidemment on pourrait, on va l'appeler player shoot. Donc allez, c'est parti, player shoot. J'ai pas d'argument, et voici. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire bah, On va devoir tester if input.getKeyDown, Si j'appuie sur une touche, euh, keycode, donc là on va aller chercher space. Euh, et donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais bah, C'est là où je vais pouvoir instancier mon objet. Donc je vais faire ici instantiate. Donc, l'objet, c'est quoi bah, C'est mon préfab. Alors, pour que je puisse l'instancier, il faut que je l'ai ici. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une variable de ce coup-ci qui va être de type public. Euh, qui va être public et qui va être de type GameObject, pardon. Et qui va s'appeler BulletPrefab. Évidemment, je ne vais pas oublier de l'assigner dans l'inspecteur. Donc, je vais instancier ici BulletPrefab. Le deuxième argument, c'est où le faire bah, C'est simple. C'est à l'EjectPosition. C'est le, le fameux Eject qu'on a fait. Sauf que position je ne l'ai pas ici. Donc, qu'est-ce que je fais dans script Soit je déclare une variable publique et je le glisse dedans. Et si je veux faire simple, je fais une, une, variable, une variable privée. Donc, pardon. Donc Une variable privée qui va être de type transform. Et on va l'appeler eject euh, position. Voilà. Et au start, de nouveau, on va ici dire que eject position est égal, et là on va aller chercher dans point gameobject.find. Alors rappelez-vous, avant vous aviez find euh, find alors pardon transforme bon. alors là je ne vais pas y arriver euh, on recommence éjecte position c'est égal à quoi alors dans mon dossier ici je suis ici on est d'accord mon script il est là c'est en fait un enfant qui s'appelle Eject, le gameobject que, euh, que je dois identifier. Donc je pourrais le faire avec un public et le glisser dedans, mais là ce serait euh, dommage étant donné qu'en plus euh, bon, ça va compliquer les choses, on va le faire plus simple. C'est-à-dire qu'on va tout simplement dire que c'est égal à quoi Transform.Find, et là vous avez find et Find child, find child est déprécié. On peut encore l'utiliser, mais c'est exactement la même chose. En fait, on va aller chercher dans les enfants euh, à partir d'où on se trouve un objet. Bah, find, c'est exactement la même chose, en fait il y a juste le nom qui a changé. Donc là c'est quoi bah, Le nom d'objet, on l'a vu, c'est Eject. Et c'est tout donc maintenant j'ai la position de l'éjecte donc où ça doit être euh, instancié donc le boulet de préfab et ici on va dire à l'éjecte position point position parce que c'est un transform. et le dernier c'est un quaternion alors quaternion on va choisir quaternion identité les quaternions, c'est compliqué mais c'est tout simplement en fait la rotation sur laquelle il doit être instancié quand on met quaternion identité c'est sa valeur de départ donc si maintenant je teste Regardons ce qui se passe. Alors, évidemment, dans mon player, j'ai ici le bullet préfab que je dois renseigner. Donc, je vais dans mes préfab et je le glisse dedans. Si maintenant je lance ma scène, je me déplace, j'appuie sur la barre d'espace, on peut voir que rien ne se place. Alors, je pense que j'ai oublié d'enregistrer mes scripts. On va recommencer en enregistrant tout. Voilà. Si je lance et que j'appuie sur la barre d'espace, on peut observer que rien ne se passe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Donc, player, bullet player. Ah oh oui, pardon, excusez-moi. Vous pouvez voir que là, du coup, je ne suis pas dans l'update. Donc, ce que je dois faire, c'est quand même lancer ici mon player shoot. Sinon, évidemment, mon code ne s'exécute se pas. Pardon. Donc, maintenant, ça devrait aller beaucoup mieux. Excusez-moi pour cette erreur. Donc, si je tire, on peut voir que ça fonctionne très bien. Voilà, je peux tirer. Donc, on peut voir que les boulettes sont bien... Euh en fait, si je recule, elles sont détruites à un moment où il est bien en dehors de l'écran. Donc, ce n'est pas très grave. Euh, et on va pouvoir maintenant euh, tester ça un peu mieux. Enfin, déjà agrémenter euh, au niveau du tir le son. Parce que, regardez, j'ai mon préfab ici. Et qu'est-ce que je peux faire Je dois jouer le son. Alors, je vais pas m'embêter. Je vais lui ajouter tout simplement ici un composant euh, audio source. Et dans cette audio source, je vais jouer le clip shoot tout simplement. Et je vais lui dire... Play on Awake, tout simplement. Ce qui va me permettre, ici, sans aucune ligne de code, de jouer le son. Regardez. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc on peut dire que notre player, il est plutôt pas mal. Alors, la dernière chose que je voudrais implémenter avec vous dans cette vidéo, parce qu'elle commence déjà à être longue, euh, c'est que le player ne peut pas tirer à partir du... Tant que, le, tout simplement, euh, la boulette n'est pas détruite. Parce que dans le jeu Space Invaders, on ne peut pas tirer en rafale, en fait. On doit tirer, attendre que soit on touche quelqu'un, soit ça sort de l'écran. Donc, ce qu'on va faire... Euh, pour retirer, on va tout simplement euh, ici modifier un petit peu notre script. Alors au niveau des scripts, le player contrôleur dans un premier temps. On va rajouter ici une variable euh, qui va euh, être publique d'ailleurs parce qu'on va y accéder depuis un autre script. Donc cette euh, variable publique va être de type boolean et on va l'appeler « can shoot ». Je peux shooter et je vais la définir « à true » au départ. Alors évidemment, euh, maintenant ce que je dois faire, c'est ici vérifier que j'ai bien appuyé ici sur space et que je peux shooter. Donc je vais mettre ici double esperluette pour pouvoir ajouter euh, tout simplement can shoot. Si la valeur de can shoot est égale à true. Donc ce que je vais faire ici, une fois que can shoot est égal à true, je vais dire tout de suite can shoot est égal à force. Comme ça, je ne peux plus tirer. Dans l'état actuel des choses, euh, je peux tirer qu'une seule et unique fois parce que je ne remodifie pas can shoot à true à un moment donné. Et là vous l'aurez compris. Vous voyez que je ne peux plus tirer. Je peux tirer une seule et unique fois. Alors, pour pouvoir retirer, bah on va tout simplement attendre que notre boulette est détruit. Donc, pour ça, on va reprendre le, le, du, le, le script du préfab. Et on va aller chercher une méthode. Ici, j'appelle sa destruction. Mais on a aussi une méthode qui s'appelle... Euh, alors, si j'y arrive, pardon. Excusez-moi, j'ai tapé à côté des touches. on destroy. Alors, normalement, ça devrait... On voilà. Destroy voilà. Donc cette méthode va être appelée juste avant qu'on détruit le game object parce qu'évidemment euh, on destroy c est, c est, ça va être détruit aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire ben, on va tout simplement ici aller chercher notre player. Donc on va faire un game object L'objet s'appelle player. J'avais mis un tag. Alors si vous renommez votre player, vous pouvez faire aussi euh, game object. Alors on peut d'ailleurs le faire. Find object with tag. Attention, il y en a deux, il y en a un au pluriel, c'est différent. Et euh, ici, on va aller chercher le tag qui s'appelle « player ». Et à ce moment-là, quand on l'a, on va faire un « get euh, component. On va aller chercher le script qui est dessus, qui est le « player playerController ». Et on va aller chercher la variable publique qui est « canShoot ». Et on va lui dire que c'est égal à « true ». Ce qui va me permettre de tirer maintenant quand euh, ma, euh, mon projectile, ma boulette, va être détruite. Regardez, je vous le prouve. J'appuie sans cesse. Regardez, voilà. Alors évidemment on va affiner ça tout ça par la suite, mais on peut voir qu'on a maintenant un player qui est fonctionnel, qui peut tirer et qui ne peut pas tirer comme ça en rafale. Et on peut voir qu'en en fait, à partir du moment où elle est détruite, je vais pouvoir relancer euh, un projectile. Bon, voilà pour ce qui est de cette première partie. On va pas aller beaucoup plus loin. Ça fait déjà une belle vidéo. Alors. Encore une fois, on va y aller étape par étape et on va certainement revenir là-dessus. Euh, pour le moment, on développe sur une scène comme ça notre player. Ensuite, on va s'attaquer à d'autres parties du jeu. Euh, mais pour le moment, voilà ici euh, la mise en place du player et on va dire euh, bah, la première étape de cette série euh, de tutoriels. Bon, En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Ça a été réclamé, alors pas sur ce thème. Je me suis permis de choisir le thème parce que j'avais envie de recoder un vieux jeu. Euh, alors ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. pour le reproduire avec moi et encore une fois, je vous mets à disposition... Toutes les ressources euh, de euh, ce tuto, donc les images, les sprites, le son euh, et même les, les scripts, enfin les scripts je ne vous les joindrai pas parce que pour ceux euh, qui veulent reproduire je vais mettre carrément le package euh, de l'asset disponible à chaque fois que euh, je sortirai une vidéo ici sur euh, cette série. Donc ce sera disponible sur le site upln.fr, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a d'autres tutos sur Unity, des tutos écrits, euh, des bons plans etc, des, euh, des news, allez voir, en tout cas ça me fera plaisir. Bon, en tout cas j'espère que ça va vous plaire donc si c'est le cas mettez un gros pouce bleu parce que ça bah, ça me permettra de comprendre et abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la bien à bientôt pour la suite de ce euh, tutoriel et de cette série